Yes, salut guys, bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, je vous présente deux gros épisodes massifs, deux gros édits de Downhill à Bromont. Euh, C'est des images qui ont été tournées cet été avec une gang de chums. On est allé au Trippable à Mont. C'est la première fois que j'essayais la montagne. C'était vraiment cool, on a tripé. Euh, avant de commencer la vidéo, je veux juste vous mettre au courant. J'ai cassé une botte de choc euh, tôt dans la journée. J'ai entendu un gros toc. J'ai fouillé sur le bac. J'ai jamais trouvé c'était quoi le problème. Fait que... Euh, en gros, j'ai roulé toute la journée avec une botte de choc cassée. Donc, mon choc tenait juste en bas avec une, une botte cassée. Fait Il se promenait dans le cadre puis la, la botte était sur le point de sortir. Euh, j'ai eu de la misère toute la journée. Le, le bike était mou, le bike était pas stable. Je n'étais pas à l'aise de sauter. J'ai jamais trouvé le problème. On a toujours trouvé le problème à comme 4h30 en prenant une bière au char à la fin de la journée. Euh, fait que c'est pas mon meilleur riding, je vous avertis. Mais euh, c'est quand même des images le fun. J'espère que vous allez être divertis. Fait que premier épisode aujourd'hui, ça dure une bonne demi-heure. Puis la suite va sortir la semaine prochaine, un autre gros 25 minutes. Ça fait que. Salut maman! Et euh, j'espère que vous allez apprécier. Et on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Yes! Salut guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Hey, aujourd'hui, yes. tag! <rires> <rires> Yes! Uh, salut, guys! Mon nom est JP. Bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on roule Bromont pour la première fois. Ça, on fait ça de même. C'est un peu, man. C'est un peu. Alex! Non, t'es pas allé chercher sa carte? Alex, que tu l'échanges pour une carte. Ah, oh, pas dire, moi! Une carte. <rire> On va aller voir Bon. Voyons voir ce qu'on s'en va faire. Bien. Oh my God, on fait de la chaise. C'est le fun, ça. Alors, on est avec Alex, Mathieu et Will. On est à Bromont pour la première fois. Oh my God, j'ai aucune bise qui s'en vient. La même, là. Nous autres avec les tout ouais. Tout le, le long de les est où <rire> Cui cuit, <rire> cuit! Ouais, oh, ouais. ben. Les trois hein. cui, cui, cui. ouais, boys ouais. rien que ça <rire> <rire> Ok no. So, ok, y a une ligne 7, ça so c'est cool. Fait que ça so, c'est la 7. Ah, oh, that's fun. Ok. Ah. OK. OK. Ah, oh, oui, oh, oui, je suis d'accord avec euh, le laughter shop que ça se peut que ma roue explose à tout moment. Moi, fait que euh, je, je, je suis un peu moins genre euh, de devoir te à terre en position. Ah ouais c'est plus ça. Ah. OK, on est reparti dans des pistes qu'on ne connaît pas, alors s'il vous plaît, un peu de respect, si je ne vais pas assez vite dans vos pistes. Alors, avec la fameuse 7, qui est une foutue belle piste flowy, avec des bons sauts qu'on peut se faire peur. Le genre de piste que j'adore reconnaître. On faut aller fucking vite dedans. Oh il y avait une belle ligne dans le bois Hein le gap Ex. je ralentis le groupe là. ah ok Ça drop non. Ha. Euh, ça gauche. Okay. Nice. Ha. Oh. <sighs> Il va prendre bon. Bonnes... Ah. Oh. Ben, je suis trop de JB dans la route pis... C'est trop des acteurs. Bon, let's go, les boys. Et ça je le connais pas <rire> <rire> <sighs> nice Are good now? Right Ah, je suis pas mes lignes, non, non, non, on fait pas ça. Tellement de mauvaise idée. Ah, oh. hey, là, je sais pas, on est dans quelle piste, excusez. Oh, oh, oh. Oh. La 5, on fait la 5, je pense. Oh. Stop! J'avais haute qu'à finish la roche! <laughs> Là, on est dans la track du quest Enduro qui se passe demain avec notre guide Alex en avant qui est un habitué de Beaumont. Okay. Ouais, single track c'est plus ta tasse de thé. Et jumper qu'un bike que tu connais pas c'est la pire affaire. avertis, ça se peut que je sois silencieux aujourd'hui, je vais me concentrer pour bien faire les trails que j'ai jamais faites. C'est comme dur de vous parler d'une piste que j'ai jamais faite aussi. Là, là Qu'est-ce que je vois dans les trois qu'on a fait C'est super de forme, très flowy, très rapide. La 7 en particulier, la jump line, oh waouh wow. y avoir du fun là-dedans. Ah. Chaque ça. Oh, ça j'ai manqué la ligne, excusez. Ça j'avais vu une vidéo de mon collègue Jean Seb la chèvre. Ça semble être une piste vraiment tripante. Et puis elle avait l'air facile sur vidéo. Elle a plus de.. de dénivelé, disons, que quest ce que je croyais. Ça. Mmh. <rire> So fun ça elle est pas facile à suivre je pense j'ai le dessus en arrière qui arrive vite Ooh. ah non j'ai imaginé ça il est loin en arrière ah. ouais ouais le, le tracé est dur à suivre oh, c'est un petit un petit un plus long un qui pensait que ça allait virer mais ça demande beaucoup de concentration ça Ça, le fun. Non! Oh, non! Une oh. <rire> bière au char, ça ferait bien. <rire> je ne fais pas la piste, je veux comme pas trop faire des petits hits. Ça, ça va. Ça, ça va. Ah, je me rappelle cette section-là sur vidéo. Merci jean -Sep. So cool. Wow. Oh, il y avait une ligne de course à droite. Deux ans drop That was nice! That was nice, huh? Yes! Yes, one is good. Did the beer at the house or a Double black? What's that? Double black? Yeah, boy. Cool! Oh, donc plus dans mon élément Ah, c'est une joke, là <rire> <rire> J'ai-tu manqué la section double noire? Non, mais c'est parce qu'elle part d'en haut, tu sais Ok Ok Pendu! Okay. Oh, Il y a un il est roche! Ça a de l'air, là, je sais pas, le freine est moins un peu. Ah ouais, ça oh, me fucking mou. Ça, ça a peut-être dévissé par exemple. Ok, excusez, -moi. je pense que le cas il avait dévissé. Hein. Ah bon ça. Le royaume de la tique. <rire> Uh Øh, spå så So, ja. Yeah. Yes! Une petite distraction là? Oui! C'est pas le plan que j'ai passé à droite mon tour Ouais c'est bon, c'est la troisième fois que j'ai fait là <rire> J'ai pas encore d'ailleurs. <rire> Ça c'est là La Boileau La Boileau Ça c'est très nice Wow. <rire> oh! Ah j'ai une enfer d'en faire sketch là. Je trouve que ça bavera un peu, mais ça tient. Oh. Je <rire> Ok, Je trouve que ça fait quand même 12 km bonus pour trouver. <rire> North Shore. À droite. ah, ah, qui est rapide même en 27. OK, ça ça me dit quoi wow. Ah à la fin elle font. Quand t'es en ligne euh, juste avant la 7 justement. Ouais, toute la rhythm section dans le goût était cœur. Ouais, quand t'as pendant qu'on mange, je vais vous montrer le euh, bike le plus cool de l'année. Forbidden Dreadnought. Avec euh, Push 11-6 à l'arrière. Zeb en avant. 170 au V4. Et Hub au X7 Hope, Atlas. On a du SRAM GX en arrière pour la cassette et le dérailleur. Reverb pour le dropper. On a une CLDT. On a même le porte gourde sous-pacas à sortie. Les roues, We are one. Mm -hmm. DHF en avant. DHR 2 en arrière. Cockpit, hop oh, pour la potence, DT pour le guidon, et des grippes pour I guess. Il y a des six dans la potence aussi. Oh. So fucking cool. On va se donner la chance de se réchauffer après le lunch. Ok? Suffering <laughs> <laughs> Mon dérailleur. Ah oh oui, c'est JP qui a shifté. J'ai peut-être shifté rough un peu. Hein. Pump. Oh blessé you, mourir c'est c'est ça ça Mordor commence bien Madame <rires> la Hello, always <gasps> <laughs> That's cool. <laughs> cool. <laughs> That was fun. The bull Go Tink tink Fait que c'est en ligne ici enfin, ça, faut, En fait faut pas t'a trop Fait juste lever un peu la roue d'en avant Dans les petites roches, ok Easy! Good! Bien, oh oui! Tu t'aimes ta roue d'en avant à bonne place? Vroup, vroup! C'est comme tous les slabs. Ils sont pires à pied que quand ouais. t'es sur le bike. <rire> c'est souvent ça. All right! On a quoi en avant d'autres? Comment est-ce que t'avais en haut? là? Okay. Avec un autre, un euh, autre slab trompé à la Et De la mort et de la désolation, c'est bon ça! <rire> Ooh. Oh wow! C'était tellement clean que ma Pas fait ça! Où? <rire> clock clock 90 puis il est allé. Ouais! TOC-T TOC! toc. OK, OK, ça quand même! <rire> la slab, il n'y a rien là, c'est vraiment le, le move d'avant. Oh wow! <rire> oh! Les roches méchantes! <rire> Tellement clean. <rire> wow. Ben non, mais toi ton move, ton approche, stop! Ah oh, ben le savoir, ça se fait bien, la, la slab, il n'y a rien là. C'est l'approche qui est genre.. Euh... C'est ça, c'est ça. C'est comment t'approches ton 90 pour faire que tu vas acheter. Non, c'est ça. Flip, flip,